De joueurs. portrait de joueur portrait de joueur portrait de ça portrait de joueur ça fait longtemps que je veux le faire ouais tu le premier parce ah. que Rio c'est pas vraiment portrait de joueur Rio ouais, c'est une interview de Rio vous commencez à bien vous c'est ouais, ça voilà tu vois ouais. Rio c'est voilà, comme c'est lui qui anime euh, portrait de joueur Nico c'est ça dis-moi tout comment, comment ça se passe comment, tu, comment ça débute ça débute il y a combien de temps au niveau de la figurine, ouais, alors, ouais, de la donc bon, tu vois moi là j'ai 39 ans donc ça va faire maintenant, en fait j'ai commencé dans les années 90 euh, comme finalement en fait je pensais là, au départ que j'étais un peu un profil atypique et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient Mais fait qu en ça. fait tu vois c'est avec HeroQuest donc euh, ouais, bien sûr. en supermarché période de Noël je tombe sur l'illustration avec le barbare, le nain et tout je suis, je suis complètement amoureux de, de ah l'illustration ah donc euh, je dis à mes parents je veux ce jeu pour Noël ah euh, voilà. ouais, ouais. donc euh, j'ai le partenariat MB Games Workshop du coup ah ouais, à l'époque ouais. et puis à partir de là voilà donc, tu commences un petit peu à barbouiller tes figurines mmh, euh, mmh. avec un résultat euh, voilà. <rire> mais, mais donc ça a commencé tout bêtement comme ça et le truc c'est que dans la boîte à l'époque ils mettaient un petit flyer avec euh, de la pub pour Games Workshop ouais. avec Warhammer Battle euh, et tout ça donc j'ai bah, bifurqué après Hero sur euh, sur Warhammer Quest d'ailleurs, qui était du coup un peu le grand ouais, frère. Ouais, ouais. Euh, parce qu'avec mes frangins, j'ai trois frangins, on faisait des campagnes qui duraient des week-ends entiers. Enfin voilà, on s'éclatait. Donc on est d'abord passé à Warhammer Quest. Et puis après, une fois que tu mets le doigt là-dedans, bah, c'est terminé, hein. c'est <rire> terminé. Donc euh, je suis passé sur Battle. T'avais sur... quel âge quand tu as commencé, du coup Bah du coup, coup près, là, alors je mouillé. pense que je devais avoir 12 ans, je pense ouais, que... 92 ou 94, donc 12-14 ans. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, donc euh, c'est l'époque où les l'héroïque fantasy et tout, tu... enfin, ça, ça fascine quoi. Ouais, ouais, hein. clair. Et... et puis de fil en aiguille, tu fais d'autres jeux. Donc ouais, je suis passé à Battle à 40 000. J'ai eu ma grosse période Games Workshop pendant pendant très longtemps. Battle Qu ou 40K Alors j'ai commencé avec Battle, où je faisais beaucoup, j'ai mon armée de cœur en fait, euh, mon armée de toujours c'est les Bretoniens. Ouais. Euh, ah ouais, un original Tu vois ah. voilà, j'ai acheté la boîte de base où il y avait ah les Bretons ouais. euh, que j'ai eu le Noël d'après d'ailleurs, euh, si je me souviens bien, enfin ou quelques années après mais euh, c'était à Noël aussi. Euh, donc armée de cœur, les bretoniens à battle euh, que je joue encore je les ressors encore actuellement tu vois pour jouer à sagage de la magie par mm -hmm, exemple, mm -hmm. ou un petit peu au 9e âge mais euh, j'ai pas trop aimé la tournure que ça prend 9e âge dernièrement donc euh, ouais pour saga ou autre mm -hmm. et kings of war saga ça s'impose de plus en plus j'ai l'impression ouais c'est bah, pas mal quand même hein. c'est mm -hmm. vrai que le, le, le moteur de jeu est plutôt et plutôt cool donc euh, après battle bah 40 000 parce que tu vois chez games workshop et puis tu vois un petit peu ce qui fait à côté ouais, aussi ouais. donc deuxième armée de cœur les Black Templar pour euh, pour Karakou ouais, ouais, ouais, voilà, ouais. que j'ai encore hein, dans ma vitrine là et tout, mmh. euh, qui se pose euh, tout fièrement euh, et depuis quelques années maintenant j'essaye de bah, aller de voir un petit peu ailleurs, au niveau enfin essayer de sortir de, de Games Workshop donc j'ai été un gros joueur assez actif au niveau d'Alchemy, je ne sais pas si tu avais connu, ouais, ouais, ouais, si, euh, si. donc un jeu qui a maintenant 11 ans. Euh, j'ai connu dès le tout début du jeu, j'ai vu les lancements, le, les différentes phases que le jeu a pu avoir, etc. C'est un jeu que j'apprécie encore énormément, euh, que j'ai beaucoup pratiqué, j'ai beaucoup tournoyé sur ce jeu, etc. J'étais le... Hum, le porte-parole, on va dire, entre guillemets, de la société dans le, dans le Nord-Pas-de-Calais. Mmh, mmh, mmh. euh, voilà, donc euh, on changeait complètement de registre, parce que là, c'était du petit jeu d'escarmouche avec euh, 8-10 figues, mmh. euh, ça changeait carrément, clairement de battle et tout ça, donc... Euh... T'es compétiteurs Alors... À la base, pas du tout. À la base, pas du tout. Je, je suis plus un, un amoureux de la belle figue, de, de la peinture et tout ça. Mais faut. Que je, que tu aies mais un je sens, quoi. mais ouais. je me prends au jeu quand même de temps en temps. Même tu vois sur sur légion dernièrement, euh, je fais avant tout la collection, la peinture. Mais euh, puis alors avec des potes comme comme Rio ou comme Axel, je ou prendrai, ou... On va. Ouais. Je vais surimprimer des, des, des images ah, de ce que tu peins. Ah bah. Pour ouais. <rire> <Ça marche. rire> voir quand même. Pour réaliser. <rire> et donc voilà. Euh, j'ai eu ma grosse période d'alchémie et puis là depuis un an maintenant, un peu moins d'un an, euh, Légion, Légion à fond. Pourquoi Légion euh, Alors, gros coup de cœur, gros coup de cœur, entre guillemets. Alors, que... Attends, ouais. ça commence par le coup de cœur de l'univers Star Wars bon. ou, ou le jeu. Je suis un fan de Star Wars depuis que je suis tout gamin, c'est pareil, voilà. Faut que je trouve un mec qui n'est pas fan de Star Wars. Ah ouais. <rire> c'est difficile, ah, C'est <rire> difficile. Donc euh, ouais, si gros fan de Star Wars depuis longtemps. Le jeu, quand il est sorti, euh, j'ai pas craqué tout de suite. Je voulais attendre de voir où ça allait. Ouais, tu vois. Ouais, vrai, ouais. Je connaissais FFG avec euh, X-wing. J'ai ah bah, ouais, aussi ma, ma période X-wing V1. Euh, voilà. Je, je voulais attendre de voir ce que ça pouvait donner au niveau des, de la sortie des figurines. Et puis quand j'ai vu les figurines de la boîte de base de légion, j'étais pas emballé plus que ça. Ouais, bah j'ai trou trouvé pas hyper sexy. Euh, voilà. En visuel. C'est pas top. Hein. C'est voilà, les, les stormtroopers sont un peu pathos, ouais, ouais, ouais, ouais euh, On est d'accord. Voilà, bon. Ouais, ouais. Et puis euh, août de l'année dernière, j'ai mes frangins qui m'offrent pour moi dans mon anniversaire <rire> une boîte de base de Star Wars Légion. Tu me dis ça, t'as <rire> le sourire aux lèvres. C'est en mode vois, genre. Je... <rire> Donc à partir de là, bah, forcément, c'est tout. Hein. Tu ouvres la boîte, ouais. tu montes tes figurines. Je me suis rendu compte en vrai ouais, qu'elles voilà, étaient alors voilà, bien. Ouais. Un peu... En fait, elles sont pas, je sais pas, photo. Elles sont pas photogéniques. C'est une chose que je dis souvent dans les vidéos. Ouais. Tu... C'est que tant que tu ne les as pas en main, tu ne te rends pas compte. C'est incroyable. Ouais. Et comme je fais souvent des, des previews. On les a pas encore ouais. eues en main et je suis toujours extrêmement ah oui. prudent ouais. en disant « bon alors là je l'aime pas trop mais je suis sûr que quand on l'aura... Ouais. » voilà le, le truc le, le, le plus impressionnant c'est Leia Leia quand je l'ai vu je me suis dit « mais qu'est-ce que c'est que cette horreur ?» Elle est pas belle. Hein. Et quand okay. je l'ai eu et en main je me suis un dit « ah finalement elle ouais. est plus fine que j'imaginais. » C'est ça, c'est ça. Bah, moi ça m'a fait cet effet-là. Du coup euh, j'ai vu les films et j'ai dit « bon bah c'est quand même pas ouais. si mal que ce qu'on dit ou que mmh. ce qu'on voit. » Tu lis le bouquin de règles, alors là, la petite claque aussi, le, le moteur de jeu Légion Mais est j vraiment beaucoup, ouais. bien foutu. j'aime beaucoup, ouais. euh, Donc euh, voilà, coup de cœur aussi à ce niveau-là, et puis à partir de là, bah, j'achète toutes les sorties dès que je peux. Euh, euh, et, euh, et en fait en parallèle, je fais un choix des armes sur le Warfo. Ouais. Un choix des armes long, donc, bah, qui se finit ce mois-ci d'ailleurs, ça a duré un an. Ouais. Il a commencé en septembre 2018, il se finit en septembre 2019. Tu nous expliques ce que c'est qu'un Alors un choix, choix des armes, armes en fait, c'est euh, découpé en plusieurs sessions, donc là c'était des sessions de deux mois, où on s'impose en fait une, une quantité de figurines à peindre. Mmh donc ça nous fait des deadlines en fait et, et l'idée c'est à la fin du, c, du CDA d'avoir une armée plus ou moins euh, mmh. terminée et donc je me suis inscrit à ce choix des armes avec euh, mon empire en légion. Mmh. Mmh. donc ça fait un an que je fais quasiment que ça euh, c'est bien, ça peinture. permet de partager les vips et ça permet de... c'est ça de, de, et ça, de, ça motive de, de, parce que il ouais. euh, y a les commentaires des gens et tout, on s'encourage euh, voilà donc euh, c'est vachement bien comme, comme principe euh, voilà puis donc en parallèle des, des parties assez régulièrement, des tours parce que du coup euh, avec euh, avec les potes du club euh tu vas aller à l'octo aussi je vais à l'octogone ouais tout à fait c'est ça on va alors on sait pas encore on, on va voir combien on est ouais, on va peut-être prendre ouais, une voiture voiture soit c'est hein. ça il t'a dit Rio ouais. euh, on, on verra bien en, en, en fonction des frais faut calculer en fait tout bêtement d'accord mais mais on est assez chaud pour le, pour l'octogone ouais. ouais. on espère que ça va être une belle manif qui aura du monde voilà, c'est vrai que j'ai toujours, euh, bah, ouais, toujours cette petite déception de, du pas bah, du non-succès de Légion, mais ça reste un petit peu... Ouais. Voilà, tu euh, l'expliques comment, toi, ça tu l'expliques je... ou tu le vis comment Alors, je le vis, euh, ça m'a fait un peu mal, tu vois, l'annonce de la fin de la VF, j'ai eu très peur. Ah, j'ai que... fait flipper tout le monde Ouais, hein. ouais. <rire> bah, ouais c'est vrai que ça venait ouais, à départ de ta vidéo, ouais, ouais. Ouais. Je me suis dit, mon dieu, bah, s'ils si, si arrêtent la VF... Euh... Et moi, j'en faisais partie, hein, des joueurs euh, qui étaient embêtés, parce que je jouais avec mes gamins, en fait, à Légion, tu mm -hmm. vois. J'ai encore fait une partie le week-end dernier, on s'est éclaté, hein. j'ai deux gamins de 7 et 10 ans, tu vois. Ah le top, ouais, ouais, bon C'est ouais. eux qui m'ont demandé en plus, papa on ne jouerait pas à Légion <rire> j'ai eu la banane, tu vois, c'est royal. Hein. <rire> C'était génial, donc j'ai ouais, sorti les figues ans, ça et va tout. Venir. <rire> ouais, encore un petit peu. Et, hum, et j'avais peur parce que, ok, tu vois, a... j'entends bien les gens qui disent les mots-clés sont pas compliqués, c'est... Mais un gamin de 7 ans, euh, c'est quand même... Donc la l'arrêt la fin, la fin, de la VF annoncé m'a fait peur. Je me suis dit, bon, bah, euh, tant pis, on va, on va voir ce que ça donne. Mm -hmm. Finalement, voilà dernièrement, je suis un peu plus rassuré. On mm -hmm. sait que Clone Wars arrive mm -hmm. euh, au moins le début en, en VF aussi. Donc je suis assez confiant. Je pense que Clone Wars va, re va bien relancer, à mon avis. J'espère. ouais il y a, y a tout un pool de joueurs qui l'attendent. Et... Au niveau et... générationnel, je pense que c ça, c générationnel euh, ça, ça fixe plus. Et puis en plus... Euh... On a l'impression que Légion est plus fait pour cette euh, partie-là. Ouais. C'est vrai qu'au niveau. Bataille en, rangée. En bataille, voilà. Alors, moi, j'ai quand même. Euh, mon, ma période de cœur, ça reste euh, 4, et 5, 6. Ouais, ouais. ouais, voilà. Et, et du coup, j'aime beaucoup, les, malgré tout, les filles de cette période-là. Mais c'est vrai qu'en termes de bataille rangée et tout quand tu vois euh, la série Clone Wars ou, mmh. ou même dans l'épisode 3, etc. Tu, ouais, ouais tu voilà. sais, les, les droïdes avec la notion que euh, tu donnes un pion, ouais. euh, et puis ils cascadent à tous tes droïdes qui sont En termes de coup, gameplay, ça, ils ont fait fort parce les que les quatre factions, donc va avoir, euh, sont vraiment différentes, mmh. bien typées, c'est mmh. vrai que c'est pas mal. Et le, le jeu est un vrai plaisir, enfin, c'est vraiment cool. Et, euh, et au niveau des figues, d'ailleurs, ce qui m'a aussi fait plaisir, c'est qu'il y a une grosse amélioration oui. en termes de gravure. Oui, oui. Euh, là, dernièrement, j'ai parlé des Trooper troopers et les Short Troopers. Oui. Je me suis régalé à les peindre. Ouais, ça, euh, ça se voit que tu as eu plaisir à les peindre. La, la, la gravure, elle est mais, irréprochable. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a eu au début. C'est vrai. C'est le même plastique pourtant. Mais Alors et barbé, c'est une catastrophe. Ça, c'est vraiment le truc. Ah ouais, que... ah ça ouais. a été chaud. Ah, franchement, euh, ce plastique, euh, le choix du plastique, il n'est pas top top. Quand tu connais le plastique Games Workshop, c'est sûr que la comparaison mmh, fait mmh, mal. Mmh, mais en termes de, de finesse de gravure, ils se sont vachement améliorés. Donc euh, toujours un kiff voilà. En plus me... moi les shorts troupeau c'est une des troupes que j'affectionne le plus. Ils sont picons, badass, hein. ouais. ils sont, sont badass. Bon. Ouais, ouais. Ils sont bien à jouer, tu les as joués J'ai pas encore eu l'occasion de les jouer, ils seront dans ma liste pour euh, Klogan, pour ah, le cercle. C'est ouais, tout juste. <rire> <rire> euh, non mais de toute façon voilà, je les viens de les peindre donc forcément je vais, je vais les sortir quoi. Mais je, donc je, non j'ai pas encore joué avec, on va, ils sont prometteurs, on va voir ce que ça peut donner. Mon Rio il a dit euh, demi finale. Bah, allez, challenge accepté. <rire> <-finale> contre Rio. <rire> tu le sors en demi-finale <rire> Voilà, c'est ça. En... <rire> allez, exactement. Je te sors en demi-finale, Rio. <rire> Rio, si tu nous regardes, il <rire> y a des chances. <rire> non, mais je, euh, voilà. C'est un championnat de France. Moi, j'y vais, euh, comme à tous mes tournois, euh, bien. en mode cool, détente. Mmh. Je joue ce que j'aime. Je vais essayer de faire une, une liste. Euh, elle ne va pas être compétitive tu vois, à 100% où il faut spammer les trucs forts. Je joue ce qui me plaît, mm -hmm. ça, ça marche bien ensemble, tant mieux, ça marche pas, c'est pas grave, je m'amuse, je, je lance les bien. Ouais. C'est le bon esprit, c'est l'éclate. Le jeu, En fait, l'univers du, du ludique, comme ça, il, on, on a un regret c'est que euh, les jeunes ne s'y mettent pas. Oui. Euh, finalement on, est tous, on a tous sensiblement le même âge. Ouais, c'est euh, ouais, je ne sais pas ouais. si tu ressens la même chose, on le ressent beaucoup ici au Eggy Summer Day. Il y a une convivialité en fait qui, qui, qui, qui existe dans peu d'autres univers euh, ouais. de passion et de, et de... Alors en plus le truc maintenant avec, euh, avec les réseaux sociaux, avec Youtube et tout, euh, on se connaît sans se connaître finalement, ouais, tu ça, vois, ouais. toi, toi, toi fin, on s'était juste vu à Charenton l'année ouais, dernière, ouais, ouais. rapidement, parce ouais, puis que, alors moi à Charenton, j'étais over avec voilà. le championnat du monde d'armes j'étais j'étais on s'était parlé 5 minutes ah ouais, euh, le matin, mais voilà, je te connais par tes vidéos, <rire> etc, ouais, donc il dit c'est pareil, enfin voilà. C'est fait une espèce de petite famille finalement. C'est ça. Donc euh, l'ambiance, c'est ouais, cool, c'est vraiment détendu. Euh. Ouais, alors, là, on plus. a le soleil aujourd'hui en plus, c'est oh royal, ah, on a une, voilà, Il a pris un petit risque en choisissant le 15 septembre. Mais ouais, non, euh... non, non, il, a trop, assuré, il a trop assuré. On hein. a, a l'été indien, on est on est, est. ça. On est ouais. Super, ouais. Donc je regrette pas du tout mes 5 heures de route, euh, lever à 4 heures ce matin, ça a été un peu compliqué. Mais... Mais... C'est qui qui conduit tout à l'heure C'est moi, j'ai pris ma voiture là. Non, mais c'est pas grave, pour une journée comme ça, je re-signe sans problème. Je te donne le mot de la fin pour la communauté pour les éditeurs pour les eh ben éditeurs, pour bah jouer à légion <rire> voilà ouais. en gros essayer légion euh, c'est c'est un bon jeu le, un très bon moteur de jeu c'est ce que je viens de dire avec iggy limite même tu enlèves le, la skin star wars tu mets n'importe quel autre mmh, univers mmh, mmh, mmh. c'est un jeu qui, est, qui tourne bien qui est cool euh, donc euh, voilà acheter euh, acheter légion euh, soutenez soutenait la vf qui finalement a été, ouais, été les... maintenue malmenée mmh. mais qui finalement mmh, mmh. revient mmh. Euh, J'ai eu un peu peur avec le côté euh, boîte euh, français espagnol euh, mais finalement les boîtes français-anglais, il que les français qui les achetaient. Donc, euh, non, oui, voilà. puis, tu vois, Moi, euh... alors, on a deux marchés, on est, ils seront sûrs, je pense, de, de, de remplir leur quota. Il faut, donc, euh... il, faut, il faut se réjouir des boîtes internationales. Oui. Warcry est en concept de boîte totalement internationale. Oui, quand tu vu ouvres ça. une boîte Warcry, il y a du japonais, a du toutes chinois, les, du, du russe, des langues. Quand il a, quand tu euh, 30, ça, ils ont fait ça aussi. Quand tu ouvres ça, c'est super bon signe. Oui. Voilà, c'est à dire que toi tu n'auras jamais de pénurie parce que si un autre pays soutient le jeu, ouais. euh, tes boîtes seront sur Exactement, voilà, donc ça. Euh, il faut s'en réjouir. Donc euh, je suis assez confiant pour je la sais suite. Que pour euh, Star Wars, c'est Ouais, ça, ça va le faire. Euh, voilà, donc euh, jouez aux figurines, achetez des figurines, euh, peignez-les, éclatez-vous et puis. Euh, et prenez du plaisir. Et prenez du plaisir, c'est le principal. Exactement. Merci pour le temps que tu m'as accordé. Merci parlé. à toi, Pierre. On va aux tables. Allez, ça roule. Allez, c'est ah. parti. <rire> ah Oh, on oh, est pas bien là ah la vie,